Les personnes mentalement fortes sont prêtes à rechercher la force et le courage en se renforçant chaque jour. J'adore cette phrase. C'est-à-dire que les 8 habitudes que je vais vous donner maintenant, c'est à mettre en place chaque jour. La première des choses, soyez prêts à apprendre constamment. Vous ne voyez pas les opportunités qu'il y a autour de vous. Et vous pensez que votre façon de fonctionner est la meilleure. Mais demandez-vous, est-ce que les informations que j'ai sur moi, sur la vie, sur le fonctionnement, sur comment développer mon expertise ou développer ma carrière, mon couple, est-ce que ça a fonctionné jusqu'alors Oui, je renforce. Non, je change de stratégie. Vous n'avez souvent pas les bonnes informations et ça vous coûte une fortune en amour, en temps et en argent. Deuxième des choses, soyez prêt à vous adapter. Deuxième conseil pour avoir un mental de gladiateur, adaptez-vous. Il y a une porte qui se ferme au visage, boum, vous passez par la fenêtre. La fenêtre ne marche pas, vous passez par la cheminée. Cessez de dépenser dans des bêtises et mettez votre argent dans ce qui vous ramène de l'argent. Et s'il y a bien un domaine qui vous ramène de l'argent, c'est dans l'apprentissage. Augmentez vos connaissances, investissez en vous. On trouve une façon d'économiser. Mais dès qu'il s'agit d'investir dans un livre, dans une connaissance, dans tout ce qui va vous ramener de l'argent, du bonheur et de la santé, investissez. Numéro 3, apprenez à contribuer, redonner aux autres. À partir du moment où vous décidez de redonner aux autres, votre vie change. Beaucoup de gens pensent donner, ils ne donnent pas. C'est du troc. Ils attendent tout de suite en retour. Et ça vous permet de tenir sur la durée, le fait de contribuer, de redonner. Parce que vous ne pensez pas qu'à vous dans l'instant, mais au sens de ce que vous faites. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. 4 sortez des sentiers battus. Moi, le, le, le, j'ai fait beaucoup de coaching one-one, face à face, mais je me suis dit j'aimerais faire des coachings en public. Et j'ai été chercher les meilleures approches et je suis sorti des sentiers battus, notamment pour la francophonie. 5 croyez en vous, la confiance en vous. L'estime de vous, si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous Sixième point, soyez responsable. La plupart des gens sont, se déresponsabilisent. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est mon mari. Mais quand tu dis c'est pas moi, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe Ben c'est pas toi non plus la solution. S'il n'y a pas d'emploi dans, dans, dans mon secteur, j'y suis pour rien, c'est l'économie. Ben, peut-être pendant un an tu es pour rien. Mais si cinq ans plus tard tu continues à dire ça, honnêtement, qui est le problème Soyez conscient de vous-même, parce que quand vous êtes vraiment vous-même vous devenez plus, plus rayonnant, plus charismatique, plus énergique, plus généreux avec les autres. Donc être soi-même, c'est c'est pas trop en faire, c'est être vraiment soi-même et dans votre pleine zone de compétences, dans le flow, dans le flow 110 que j'appelle. 8. Reprenez le contrôle. Osez prendre des, des décisions parfois courageuses. Osez voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, hein, pas négativement, mais telles qu'elles sont. N'oubliez jamais que l'avenir appartient à ceux qui peuvent prendre le contrôle de leur vie. Si, si, si vous êtes une personne mentalement forte, les autres vont le sentir.